C'est pourquoi nos organisations exigent l'augmentation des salaires, l'abandon définitif des contre-réformes des retraites et de l'assurance chômage, un vrai travail avec un vrai salaire pour toutes et tous, ainsi que l'égalité professionnelle femmes-hommes, la conditionnalité des aides publiques selon des normes sociales et environnementales permettant de préserver et de créer des emplois, L'arrêt des licenciements et la fin des dérogations au code du travail et aux garanties, enfin, les atteintes aux garanties collectives. Un coup d'arrêt à la précarisation de l'emploi et à la précarité des jeunes en formation et une réforme ambitieuse des bourses. La fin des fermetures de services, des suppressions d'emplois, du démantèlement et des privatisations dans les services publics et la fonction publique et le renforcement de leurs moyens. Le rétablissement de tous les droits et libertés pour la jeunesse comme pour le monde du travail. Les organisations affirment l'urgence d'augmenter le SMIC et les grilles de classification, le point d'indice de la fonction publique, les pensions, les minima sociaux et les bourses d'études. Elles appellent les femmes et les hommes de toutes les professions, les jeunes, les retraités, à se mobiliser le 5 octobre par la grève et les manifestations pour obtenir de meilleurs salaires pour leur emploi et le droit, leur droit et une meilleure protection sociale. D'ores et déjà, les organisations décident de se revoir à l'issue de cette mobilisation. On est euh, euh, évidemment euh, très attachés à mobiliser très fortement, d'abord pour augmenter les salaires, pour le droit à l'emploi et au travail et la fin de la précarité, et euh, pour euh, évidemment la préservation de notre modèle social et de la protection sociale. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette semaine, il y a quelques échanges qui vont avoir lieu avec le gouvernement, donc nos organisations rediront qu'il n'est pas question de rouvrir la réforme des retraites, bien évidemment, et qu'il faut abandonner définitivement cette réforme de l'assurance chômage scandaleuse qui détruit les droits et en particulier qui affaiblit euh, les jeunes euh, souvent touchés par la précarité. Nous avons d'ailleurs déjà dit que si cette réforme de l'assurance chômage était remise sur la table, nous, euh, nous serions la même réaction que nous avons eu ces dernières semaines, et nous attaquerions à nouveau euh, le décret du 1er octobre pour le faire tomber, comme nous avons réussi à le faire tomber fin, à la fin du mois de juin. Pour EFO, euh, ben pas de soucis avec euh, cette mobilisation pour le 5 octobre. Mobilisation syndicale, le problème économique, social, l'emploi, les salaires et tout cela, ça n'a pas disparu. Comme euh, l'expliquait Catherine, et c'est ce qui fait notre communiqué d'aujourd'hui, bah, les organisations syndicales elles existent toujours, elles existaient avant, elles existeront après, et la demande des salariés, et nous avons vu que nous avons... Euh, un nouvel ami aux organisations syndicales euh, le ministre de l'économie et des finances qui dit même au Medef il faut augmenter les salaires donc augmentons les salaires c'est notre première revendication et nous exigeons l'augmentation des salaires et nous mobiliserons le 5 octobre autour de toutes nos revendications pour euh, solidaire euh, on s'inscrit évidemment dans cette mobilisation parce que pour nous en fait il y a toujours deux mondes qui s'affrontent euh, on n'a pas changé de paradigme malgré la crise sanitaire on a toujours finalement euh, ceux qui euh, risquent chaque jour la, un peu plus la précarisation, que ce soit euh, les étudiants, la jeunesse, euh, les chômeurs, les retraités, mais aussi les salariés, en particulier les femmes. Et on a en face euh, finalement, euh, euh, on a un monde où finalement ce sont les plus riches qui ont bénéficié euh, des aides durant cette crise avec euh, des bénéfices euh, monstrueux pour euh, les entreprises du, du CAC 40. Euh, C'est pourquoi euh, on s'inscrit évidemment dans cette mobilisation euh, qui, pour nous, doit, doit être euh, un premier pas euh, très important dans cette rentrée sociale. Et euh, je voulais aussi souligner que, euh, euh, oui, on a toutes ces revendications euh, euh, sociales sur les salaires, sur la protection sociale, euh, sur euh, le refus de cette... Euh, contre réforme de l'assurance chômage qu'on veut imposer coûte, coûte, coûte, coûte et euh, pour nous aussi la conditionnalité euh, des aides publiques à des normes sociales et environnementales c'est assez fondamental et euh, on a aussi euh, précisé dans cette déclaration notre attachement aussi à préserver les droits et libertés, ce qui nous semble fondamental dans la période. Nous pensons que nous sommes à un moment charnière où euh, effectivement euh, euh, de nombreux euh, projets sont de nouveau sur la table. On est dans une sortie de crise, enfin une crise qui n'en finit pas, mais malgré tout, euh, des, euh, des éléments qui vont être décidés dans les tout prochains jours. Euh, et donc, euh, le monde du travail doit faire pression. Euh, ne serait-ce que, si je prends un seul exemple sur la question des retraites, euh, hallucinant de retrouver ce dossier de nouveau sur la table euh, avec euh, des mesures de recul d'âge, de fin des régimes spéciaux. Euh, et donc, s'il n'y avait qu'une seule raison de se mobiliser, ça pourrait être euh, celle-là. Et plus globalement, de faire pression sur l'ensemble des questions que nous posons ici, les salaires, etc. Et puis, dernier point, euh, nous avons euh, eu à cœur euh, collectivement d'écrire dans ce communiqué des choses sur les services publics. Euh, et je le dis parce qu'à la FSU, on est particulièrement enfin, on est dans les services publics euh, en termes de, de syndicalisation. Mais justement, on pense que la question des services publics, ce n'est pas qu'une question, que, qu question qui doit être portée par les agents publics. Ça doit bien faire partie euh, des combats publics et privés de l'ensemble de la population. Pour l'UNES je vais revenir un peu sur euh, les enjeux euh, en ce qui concerne... Euh... Les jeunes, on n'arrête on euh, pas de parler de la situation des jeunes, on en parle souvent et c'est très bien, hein, mais aujourd'hui, on a une précarisation de plus en plus forte des jeunes. Les différentes mesures qui ont été listées, elles viennent attaquer la jeunesse, contrairement à ce qu'on euh, qu nous dit. Quand on vient réformer l'assurance chômage de telle manière qu'il est de plus en plus dur d'y accéder, eh ben, les premiers touchés, en tout cas parmi les premiers touchés, on trouve les jeunes. Et donc, on a euh, effectivement euh, toute notre place dans, cette, dans une mobilisation euh, de cet ordre. Et puis, euh, je pense que vous avez dû noter, lors de la lecture de ce communiqué, que euh, la question, la question des jeunes revient souvent sur la table. Euh, les distributions alimentaires, les queues aux distributions alimentaires, elles n'ont pas disparu. Ce n'est pas parce que euh, c'était l'été qu'on a eu moins de médiatisation que les étudiants y vont mieux, euh, que la précarité, elle est terminée et que euh, la jeunesse s'est relevée. C'est faux. Il euh, y a une précarité qui était présente bien avant euh, la crise euh, du euh, Covid-19 qui s'est aggravée pendant cette crise et qui est toujours présente. Et euh, là, les, faits, les éléments spécifiques de cette rentrée, bah, c'est euh, une aggravation de cette crise par le gouvernement. Et donc, le 5 octobre, l'Union nationale lycéenne appellera euh, tous les lycéens à se mobiliser pour leur avenir. Parce que euh, voilà, les questions sociétales, elles nous concernent aussi. Et on a besoin aussi de retrouver euh, l'espoir et de s'imaginer que euh, voilà, la société peut changer. Le MNL appellera aussi à la date du 5 octobre. Euh, euh, donc on sera, on sera présent. Euh, par rapport à la réforme des retraites, euh, elle est tout particulièrement problématique pour les jeunes. Euh, simplement parce qu'on a déjà une charge mentale énorme avec la crise écologique, la crise sanitaire, etc. Et donc... La seule perspective qu'on offre aux jeunes, c'est euh, celle qu'ils vont devoir travailler euh, encore plus longtemps. Et, et donc c'est important de se mobiliser, et les jeunes tout particulièrement, contre cette réforme-là.